Bonjour à tous, donc nous continuons les mystères lumineux avec ce livret Le Rosaire et les Malades, euh, édité par l'abbaye de Chambaran. Donc Seigneur, nous prions dans ta divine volonté, immerge-nous dans ta divine volonté, multiplie les grâces à l'infini, sanctifie-nous, protège-nous, bénis-nous.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 Ce Dieu humble est caché dans la région la plus profonde et la plus intime de nos cœurs. Il se révèle comme un souffle frêle, la voix intérieure de notre conscience humaine. C'est cette conscience qui nous lie à tous les autres humains. Par elle, nous faisons partie de la grande famille humaine. Mais comment libérer cette voix Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans chacun d'entre nous, il y a des linéaments d'une statue divine, le ferment qui transforme une vie. Qu'agisse le marteau du sculpteur, et la statue se dégage, splendide, debout et vivante. Par la mort à la vie, cela est vrai pour le temps, cela est vrai pour l'éternité. D'hommes fait, le Sauveur n'en connaît pas, mais des hommes toujours à refaire.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 Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus aussi était un simple berger, mais quel berger, mon enfant Pasteur des cent brebis qui sont demeurées dans le bercail, pasteur de la brebis égarée, pasteur de la brebis qui revient. Et par cette brebis égarée, Jésus a connu la crainte dans l'amour, et ce que la divine espérance met de tremblement dans la charité même. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.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 Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce dont je suis certaine, c'est que le Dieu en qui je crois pleure avec moi, se bat avec moi, espère avec moi. Il est avec moi et m'invite à chercher et trouver comment l'événement de la maladie peut être une expérience où la vie se manifeste, même dans son enchevêtrement avec la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu croit en moi. On parle toujours de la foi de l'homme en Dieu, mais Dieu aussi croit en moi. Dieu espère en moi, Dieu m'aime, et ce qui libère, c'est, au cœur de la souffrance, de reconnaître cela et de développer ce don qu'il me fait par son Fils.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 Elle ne désespère jamais de personne. Elle croit qu'il y a toujours un chemin. Elle est inlassablement inlassable à enfanter, soigner, nourrir, réjouir et conforter. Oh, qu'elle est désirable Elle est le sel de la vie. Le moment où on le sait, c'est celui de la douleur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.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 Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce qui est premier quand on a mal, c'est que ça s'arrête. Et ce qui donne à réfléchir à cet égard, c'est ce que nous dit l'évangile de l'attitude de Jésus en face de la souffrance. Que fait-il Il ne cherche pas les coupables, il ne demande pas d'expier, il guérit.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 Le miracle ne consiste pas dans une séquence de gestes attendus, comme de rouler son matelas sous le bras et de rentrer chez soi d'un pas Non, c'est un miracle plus inattendu encore. Il est autour de moi comme une senteur qui pénètre tout. Il est contenu entier dans ce sublime mot ancien, béatitude. Il me recouvre tout entière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.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 Pierre m'aide beaucoup. Sa faiblesse attire ce qu'il y a de plus profond en moi, mon cœur. Il m'aide à pénétrer dans l'Évangile et à le vivre. Ce n'est pas du sentimentalisme, mais un don qui m'a été donné, qui implique, comme tout don, des exigences et un engagement. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.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 Jésus laisse l'homme avec ses faiblesses et ses souffrances, avec sa solitude et sa mort, mais il les transfigure en les prenant sur lui-même et en faisant de la condition humaine la plus pauvre, le signe même de la nouvelle proximité de Dieu au monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.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 C'est à tous les instants de notre vie que Jésus vient et ressuscite en nous. Aussi, c'est devant nous et non pas derrière nous que nous devons regarder et bientôt le voile qui est devant nos yeux tombera et nous pourrons le voir. Que ton visage s'éclaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs.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 Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Entre les mains de Jésus, qui ont aimé jusqu'au bout le pain, la coupe, prennent un sens nouveau. S'il dit sur le pain, « Ceci est mon corps », s'il dit sur le vin, « Ceci est mon sang », c'est parce qu'il le disait aussi sur nos pieds, quand il les tenait entre ses mains, « Tu es mon corps, chair de ma chair ».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 elle me dit qu'elle sent une douce chaleur en elle, une envie d'aimer. Je sens que j'ai encore beaucoup d'amour à libérer. C'est cela qui va t'aider, ma chérie. Tu ne peux plus faire grand-chose dans ton lit. Mais manifester cet amour que tu sens en toi, ça tu peux le faire, lui dis-je en la quittant. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs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 La nourriture dont parle Jésus est sa présence réelle dans nos cœurs. Il nous invite à avoir faim et soif de sa présence d'amour, de sa présence réelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si Dieu est amour, il révèle que l'amour prend corps et mieux encore, il prend soin du corps, à commencer par le plus meurtri.